vas-y, du coup, euh, trois mots, anonymes, c'est ça? euh, clown. tu dis clown? ouais, j'ai dit clown. euh, canne à pêche. ah, hunter hunter. ah, oh là, là, qui il est bon? je dis clown, j'ai pensé d'abord au clown dans food wars, je pas pourquoi. ah, y a un clown dans food wars. oui, mais que vers la fin du manga. ok, je savais pas. c'est normal, je regarde pas food wars. c'est genre, euh, il cuisine avec des boules. ah oui. Ah oui, quand même. Pour de vrai, c'est genre, c'est des, euh, des boules tournantes. Ah, ça tourne en plus <rire> Bah, vas-y, Soso. Trois mots et on doit deviner un anime. Euh, des colorants, euh, Ryuk, Ah, et, Ryuk, carrément euh, euh... Bah, c'est des... Je ne suis pas le typeur qu'on va trouver. À mon avis, c'est Pokémon. Hein. Oui. Je <rire> suis pas sûr. Il me semble aussi. Donc, des colorants, Ryuk et... Euh... Et épée. Quoi Épée C'est... <rire> le conçu pour toujours, là. Attends, parce qu'il y a Ryuk... Et il y a des colorants. Et Ryuk, Attends. ça mais est pas, pas, pas juste du de la mort, tu vois. Ouais, mais une épée, enfin... Il n'y a pas d'épée dans Desnotes Ouais, oh, mais c'est pas pas Desnotes, des colorants, ouais. Non, mais tu sais, il y a des colorants <rire> dans l'encre qu'ils utilisent euh, avec le stylo, pour écrire les noms. C'est d'oragami ou pas Non. Ça aurait pu, euh, en vrai. A bleach. Oui. Oh, c'est colorant colorants. Parce que ça veut dire quoi Je savais pas, moi. J'ai une idée, j'ai une idée. Vous êtes prêts Oui. Clochard. Clochard. Toi Euh. Oui, mais non. Je ne sais pas, la... la RSA... ça m'anime. Ah oui, Tu connais ou pas Ah oui, vous connaissez tous les deux. pas dire des trucs trop évidents non plus. Il dit Ryuk, ouais. Clochard Naruto. J'ai dit Isekai. Isekai avec un Clochard. Et Predator. Oh. What the fuck? Overlord? Euh. Vu que t'aimes bien Overlord, oh. hein. Oh, bah tant pis. Pourquoi Clochard? Hein je sais pas. J'ai jamais vu Overlord. C'est pas du tout un Isekai. Mais je sais pas, un c'est quoi mon coeur? C'est ça... l'histoire d'un mec qui est transporté dans un autre monde. Euh, c'est quoi le troisième mot déjà Attends, il y a Isekai, Clochard. Prédateur. Prédateur euh, moi, quand je me réincarne en slime. Oui Ouais, ouais clochard. Je sais pas. Au départ, c'était vraiment un Clochard. Ah bon Bah, t'attends de ça. Si. Euh, du coup, j'ai un animé, mais je sais pas si Soso elle connaît. Regarde, okay, c'est pas grave si je le connais pas. Ok. Euh, du coup, euh, mon premier mot c'est Mafia. <rire> mafia. Idécoï. Ensuite, euh, le temps. Euh, non, c'est pas ça, Mathieu. Et, et dernier mot, euh, peut du voyageur peut-être tu voyageur, sais, temps et... Et mafia. Un voyageur du temps. Après, les mots sont pas forcément des rapports entre eux, tu vois, mais c'est un rapport avec l'animé. T'en redis les mots un coup Mafia, voyageur et temps. Attends, je vais changer un mot plutôt. Genre voyageur, c'est trop dur. Parce qu'en fait, faut le traduire en anglais. Euh... À, un traveler je vois pas trop... Euh... Non, plus Crusader. Quoi, ah, truc? mais c'est Jojo euh, partie 3. Ah, il a trouvé. C'est enfin, tout ouais. l'ensemble de Jojo, ouais. Oui, c'est du Jojo parce que a partie 5. Ok, j'en ai ah, un, mais Mathieu va le trouver tout de suite, donc Mathieu toi. <rire> ok. Euh... Seven Day Glycine. Non. Ah. Constellation, Nike ah, là, et. Euh... Nike Ouais, Nike, c'est genre la marque. Constellation, ou... Nike, non, Nike. Constellation Nike et Cheval. My Little Pony. C'est vrai que le rapport avec Nike. C'est le grand pop. Moi j'aurais peut-être dit Beyblade aussi. Ah tu as dit la réponse, tu tout Ah c'est vrai Attends, la réponse c'est Beyblade ou My Little Pony Ah c'est le Seigneur ah bah, j'ai pas entendu. J'ai dit j'ai dérivé des balettes de Pony, après j'ai dit oh, on va démencer le grand, pop. Bah oui Par contre Nike pourquoi Nike La statue dans la main de la déesse Athena s'appelle ah. Nike. Ok vous êtes prêts Je savais pas. Oui. Là je, je suis sûr vous le connaissez tous les deux. Vous êtes prêts Sonny Bissins. Non. <rire> Attaque des citants. Non. Il a pas nice. commencé à dire ce nom. J'aimerais bien le trouver comme ça, tu sais. Vous êtes prêts BBZ, Naruto. Non. Je sais, je sais, non. vous avez droit qu'à dire qu'un animé par mot que j'ai dit. Donc si je dis pas de mot, vous allez pouvoir de dire des animés. Ok. Ok, vous êtes prêts Ouais. Tournoi. Raytail. Euh Inazuma Eleven non. Donc il y a tournoi. Mise en danger dans Pokémon. Pokémon. <rire> QUOI oh. Alors c'est soit Pokémon, soit Digimon, soit B.I.B. Ouais, c'est sûrement un dessin non, animé. Euh... Ah, non, ok. Comment Ok. Attends, attends, je réfléchis, un je prends tournoi, mon temps. J'ai pas dit un tournoi, j'ai dit tournoi, mise en danger d'enfant. C'est un combat d'enfant, je vois. Non, <rire> c'est un combat d'enfant. C'est pas loin. MMA version kid. <rire> non, non, non, non, non, non, non. On connaît tous les deux bien. Ah bien, mais vous connaissez tous les deux, c'est sûr. C'est un grand fait... anime, c'est un grand anime, vous connaissez sûr. Euh, bah là... J'ai Un grand anime. Naruto Oui, j'ai déjà dit. Ah. ah, mince. Euh, Le dernier, je sais, euh, euh... Ah, squelette sous stéroïde Quoi What <rire> Qu squelette sous stéroïde Mais quoi, quoi Ça va une dit... Les deux premiers, c'est vous donner un indice, et le dernier, c'est un personnage important de c'est le One Piece Non euh, My Hero un... Academia Oui oh, Mais pourquoi stéroïde... le squelette C'est quoi bah, c'est All Might Mais putain Ah <rire> Un squelette, squelette sous stéroïde un squelette. <rire> okay, okay. Ils ont danger d'enfants euh... Ça va. Oui, bah ben en vrai le tournoi est mis en danger d'enfants, ça, ça a beaucoup aidé. Ça fonctionnait, arrêtez les, les, Tous les mots fonctionnaient Oui, ça fonctionnait, les deux premiers, mais le dernier... Ah si, de <rire> ouf, moi je vais direct sur ma vie de disque sous stéroïde. <rire> Comment ça Je te jure